bah, mes compétences aujourd'hui d'intelligence collective au service de ça. Et donc maintenant j'arrive à allier les deux mondes et c'est très bien comme ça. En ce moment, euh, mon initiative positive, c'est que je coordonne le Territoire zéro déchets, zéro gaspillage Pays de Savoie, qui est une aventure de trois ans. Euh, en fait, c'est un appel à projet de l'ADEME et euh, c'est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 De moitié, euh, il y avait les six premiers mois qui pour moi étaient, on valorise et on fait émerger, on montre ce qui existe sur le territoire, l'existant, le, notamment avec le salon, J'ai lancé le premier salon de l'économie circulaire. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était de rendre visible pour que l'économie circulaire soit pas juste un mot de plus, un jour, euh, des conférences, des exemples euh, et...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 Énormément d'animations d'événements, euh, juste pour provoquer le tissage. Donc Il y avait le salon, mais il y a aussi des événements, des dîners, euh, des rencontres euh, qui permettent le réseautage. Il y a aussi des groupes de travail thématiques, donc on va travailler sur une spé question spécifique avec les acteurs concernés, que ce soit euh, euh, la réparation, que ce soit les déchets euh, végétaux, euh, tout ce qui est, euh, il va y avoir des sessions sur le gaspillage alimentaire, etc., pour déterminer sur quoi est-ce qu'on veut travailler et quel projet aider à développer.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 Ouais, le... C'est cette diversité-là qui fait la, la richesse du, du comité de pilotage. Ouais. C'est créer de la richesse de local, c'est moins de dépendance vis-à-vis dépendance -vis de l'extérieur, dans une situation internationale de plus en plus fragile et instable. Ouais. Je suis habitante de Chambéry, donc c'est vrai que j'agis un peu plus parce que je suis constamment à titre perso. Je parle que déchets. Mon mari se moque de moi. Et dit, Ayant des temps où on en parle pas parle que de ça, c'est quand même une grande inquiétude que j'ai depuis tout petite. C'est qu'est-ce que je peux faire pour aider, euh, pour essayer de contrer cette vague de pollution, de déchets, de sur laquelle on est en train de se noyer. Euh, et c'est ces petites gouttes, mais les petites gouttes pour moi c'est pas assez. Et Donc euh, comment en fait vraiment aider à vraiment créer des fleuves? Euh,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 il faut que je contribue à sauver la planète, eh ben, ça me permet de voir et de, de me rassurer de « Ok, bah, je contribue à ça de cette manière-là ». Il faut savoir que je suis en fait hyper experte d'avant. En fait, j'ai fait deux masters en droit, j'ai fait un doctorat en droit parce que je me suis dit euh, il fallait que je sois experte pour, pour aider à faire le changement dont on a besoin pour préserver notre planète. Parce que aussi, au départ, je suis environnementaliste, je suis née dans une famille d'humanitaires, euh, Nations Unies, etc. Mais moi, j'étais toujours, il faut sauver l'environnement avant l'homme. Parce que si on ne sauve pas l'environnement, on n'a plus le cadre dans lequel sauver l'homme. Alors que mon père, qui était diplomate aux Nations Unies, disait non, il faut sauver l'homme d'abord. Donc il y avait toujours ce conflit. et Donc j'ai toujours été développer mes compétences environnementales, techniques mais en faisant du classique, parce que j'ai fait droit des affaires et tout ça, j'ai commencé chez IBM, l'idée c'était de rentrer dans le moule pour pouvoir avoir un autre discours. Sinon, si je rentrais directement dans l'associatif, je pense qu'on ne m'aurait pas pris au sérieux si je n'avais pas mon doctorat en droit. En fait, je me suis bardée de diplômes pour, qu pour que j'aie le sérieux et je dirais les, les signes classiques pour être reconnu par le monde classique.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 Mais en fait, toutes seules, elles n'y arrivent pas. Et donc, en fait, la démarche était vraiment dans une démarche d'intelligence collective. C'est comment est-ce qu'on associe, comment on arrive à mieux connaître, travailler ensemble avec toutes les parties prenantes du territoire pour arriver à atteindre, dépasser, monter des nouvelles marches de, de réduction et tout ça. Parce que toutes seules, elles étaient arrivées un peu au bout de ce qu'elles pouvaient faire.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 En fait, à un moment, dans un poste où j'ai été directrice d'une grosse association de protection environnementale, j'ai réalisé que en fait, ce n'était pas en étant une experte technique, mais c'était en, en sachant accompagner l'humain. J'étais dans des réunions où, euh, où c'était du conflit tout le temps, j'ai quitté mon poste, j'avais 10 kilos de moins, et je ne suis pas très grosse. Donc j'étais bien, bien abîmée, ouais. je, je, ça m'a usée, c'était juste du conflit perpétuel. Et euh, alors que j'étais aussi bien au niveau du ministère, du terrain, avec des bénévoles, des salariés, une équipe de 38 personnes, mais il y avait un mal-être, il y avait les gens étaient malheureux et j'étais coincée là-dedans sans comprendre et sans être formée en fait pour euh, savoir fonctionner euh, là-dedans. Donc c'est pas en tant qu'experte euh, avant que je sois directrice, non. Et c'est à partir de 2010 où euh, je, suis... je me suis formée aux méthodes d'intelligence collective où j'ai vraiment cheminé dans ce sens-là. Donc ouais, j'étais hyper technicienne et n... ne croyant pas en la capacité de l'être humain parce que j'ai, je dirais que on voit les documentaires de la BBC et tout, on voit des documentaires tous les jours, des dommages qu'il y a sur les planètes, sur l'environnement. C'est juste, ah, voilà, je, je suis toujours dans un conflit. Euh, voilà, je, je sais à quel point les catastrophes sont là, qu'on n'a on plus de temps, on a très peu de temps qui nous reste. Et en même temps, cette conviction, aujourd'hui, que je n'avais pas avant, que l'être humain est la clé pour ce changement-là. Là où je vais travailler, c'est que c'est assez facile de détecter les envies et les besoins des gens, et aussi les valeurs, où, euh, voilà. et donc j'arrive normalement à bien lire les gens et savoir qui va bien se connecter, pour que les gens se rencontrent, pour que les bonnes synergies se mettent en place, et que c'était ça la valeur ajoutée que j'avais vraiment, où, là où je pouvais vraiment changer les choses, c'est mon super pouvoir, C'est je suis, souvent on m'appelait Nokia ou des choses comme ça, parce que connecting people, c'est ce que j'adore faire, et j'ai un don, et c'est pas un don qui se monnaie par contre, c'est vraiment euh, je vois le potentiel de quelqu'un ou je vois l'intérêt et je vais, vu que je suis tout le temps en train de scanner, faire de la veille, qui fait quoi, qui est surtout en train d'écouter les gens pour comprendre ce dont ils ont besoin, bah voilà, je vais pouvoir faire des, des, des rencontres qui normalement n'auraient pas dû avoir lieu. Je fais au moins cinq mises en connexion par jour par mail ou en direct. Je pense que les solutions sont déjà là. Euh, et ce n'est pas de savoir quelle est la bonne solution, parce que l'être humain il est beaucoup plus complexe. Soit on, on met dans la loi, c'est telle solution, et puis point barre, et on y va. Et même ça, on n'y arrive pas. Et même si moi, je, voilà, je suis convaincue que zéro déchet, zéro gaspillage, c'est le moyen de faire, euh, quand j'anime un groupe, c'est au groupe euh, de développer, euh, de toucher ce qu'il a envie de faire pour pouvoir avancer. Et même si voilà ils vont décider X, et je croyais que c'était A, c'est pas grave. Ils ont besoin de vivre cette expérience-là pour peut-être cheminer vers le point où je me dis c'est là où il faut aller. Parfois je suis surprise, c'est eux qui avaient raison ou autre chose, mais il faut moi que je me délaisse de mes, de mes convictions, de, de mes certitudes de là où il faut aller. Et surtout juste, en fait, là où il y a le plus de changement pour moi, c'est juste permettre aux acteurs de s'écouter et de se parler et de co-construire. Et là, on arrive à construire des choses qui sont mieux ancrées et plus durables. Ça, c'est un truc que la facilitation intelligence collective m'a appris, c'est que euh, les gens amènent toujours quelque chose, même s'ils ne sont pas conscients de le faire, mais il faut aussi qu'ils repartent euh, nourris euh, de ce qu'ils ont fait. Et donc, en fait, la plupart des projets sur lesquels je travaille, je veux toujours ce mouvement-là de j'apporte sans trop que ça me coûte, mais en même temps, je me nourris d'eux. Et donc, ça fait que bah, je vais continuer à m'impliquer de près ou de loin, à des vitesses différentes selon mes capacités. Moi, c'est la richesse de, du territoire, de découvrir tous ces acteurs. Et en plus, ils sont tous... Euh, c'est tous des personnes que j'apprécie énormément. À chaque fois que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui qui pense à ça, qui se pose des questions sur comment il peut agir ou qui a développé un projet, c'est toujours une personne intéressante. Donc, en fait, j'ai la chance de bosser dans un secteur ou sur des sujets qui me permettent de rencontrer que des... Voilà, c'est que des belles rencontres. Et euh, j'ai plaisir à les aider, à les, les aider à rencontrer d'autres personnes. Et vraiment, ce, voilà, ce tissage, euh, bah je, en fait, je n'étais pas du territoire et je remercie mon mari sans cesse. Bah merci de m'avoir amené ici parce que, euh, en fait, j'arrive à allier vraiment mes compétences facilitation, intelligence collective et passion pour la question de la réduction des gaspillage sur ce territoire. Et j'ai redécouvert mes super pouvoirs de connecteuse assez rapidement grâce à ce projet. Donc euh, alors que je suis arrivée sur le territoire je connaissais personne, je me suis dit bon, ah, mon talent je l'ai perdu. Et en fait, euh, bah non, il s'est redéployé encore de manière beaucoup plus importante et avec, je dirais, beaucoup plus d'impact que ce que j'avais sur Paris, parce qu'on est beaucoup plus proche du territoire. La difficulté que j'ai encore c'est que l'économie circulaire est perçue comme de la décroissance donc euh, certaines personnes sur le territoire en fait, ont fermé euh, leur regard sur le projet pensant que c'est de la décroissance or on a plus de 150 entreprises qui sont engagées dans la démarche il y a le groupe Seb qui est engagé dans la démarche on, voilà, on, a, on a toutes les tailles on a tous les arguments sauf que L'intérêt du sujet n'est pas encore perçu par certains décideurs clés. Un discours qui est nouveau, qui fait peur, parce que oui, c'est un autre système, c'est un autre modèle économique, c'est un, une autre forme de richesse à imaginer, qu'on a besoin d'imaginer ensemble, c'est terrifiant pour le monde classique. Euh, et on le voit tous les jours dans plein de mondes, euh, voilà, bref. Donc ce qui freine, mais bon après, il y a d'autres qui l'ont perçu parfaitement et donc qui sont en train de courir avec. Mais voilà, c'est avec tous les efforts, je dirais, pour montrer le tangible, la richesse, l'intérêt local de création, de économique, etc. De moins de déchets, de, voilà, qu'encore là, il euh, y, bah, y a encore du travail à faire, mais bon. On est un territoire où il y a des acteurs économiques qui sont très innovateurs et qui avancent et qui... Euh,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 euh, et sont plutôt des PME, euh, que ce soit dans les. ou des acteurs de l'ESS, qui ont fait que, en fait,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 sous